Bonjour, dans cette vidéo, vous verrez comment utiliser l'application Numbers pour créer des tableaux de compilation de données et des diagrammes. D'abord, on va dans l'application Numbers. Ensuite, pour créer une nouvelle feuille de calcul, on clique sur le plus en haut à droite et on crée une nouvelle feuille de calcul vierge. On va renommer notre feuille d'abord. Vous allez voir parce que plus tard, on va créer une nouvelle feuille pour la représentation de nos données. Ici, j'ai au préalable déjà compilé mes données, donc pour la vidéo, c'était plus simple comme ça. Je vais nommer mon tableau et dans euh, mes différentes colonnes, je peux aller jouer ici avec, euh, par exemple, la largeur, donc ici comme ça, pour ajuster au texte. Je pourrais aussi sélectionner mon texte avec le pinceau en haut Paramétrer les couleurs de mon tableau là, euh, selon ce dont j'ai besoin. Je peux changer aussi la police d'écriture. Voilà. Euh, maintenant, ce que je veux faire, c'est utiliser ces données pour pouvoir faire un diagramme, donc pour les représenter. Je vais encore une fois sélectionner mes données et je vais donner une action aux cellules. Donc, action de la cellule sera de créer un graphique. Je clique ici. Et je vais choisir un graphique en deux dimensions, euh, mon diagramme à bande qui se trouve juste ici. Donc, automatiquement, le graphique est créé, mais peut-être pas de la façon que je voudrais qu'il soit représenté euh, pour la compréhension des élèves du primaire. Donc, maintenant, je vais paramétrer le diagramme en utilisant le pinceau. Donc, je clique sur le pinceau. Je peux modifier les couleurs. Voilà, vert. Je peux ajouter le titre au graphique, comme ça. Donc, je pourrais ici enlever la légende, modifier le titre, je clique deux fois euh, sur le titre ici. Voilà. Euh, je peux changer la police d'écriture encore une fois. Voilà. Je peux même ajuster la taille. On pourrait ajouter une bordure. Si je vais dans l'axe des X maintenant, donc je peux ici aller ajouter le nom de l'axe, voilà. Dans l'axe des Y, je peux aller modifier l'échelle de valeurs, vous voyez, de cette façon-là. Donc, moi j'aimerais en avoir 5, comme ça, donc j'ai des bons de 2. Je pourrais décider aussi d'en avoir 10 sur le côté. Je vais aussi ajouter le nom de l'axe des valeurs. Et voilà. Donc, maintenant, je vais aller modifier l'axe des catégories et l'axe des valeurs. Et maintenant, les élèves peuvent utiliser leur diagramme, les présenter aux autres élèves de la classe. Alors voilà, c'était une façon de créer un tableau de données et un diagramme avec l'application Number.